Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission hebdomadaire Zoom Sur que nous consacrons ce soir à la situation des droits de l'homme dans notre pays. Comme vous le savez, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a choisi depuis sa première investiture en 2009 euh, d'impulser une nouvelle approche assortie d'une ferme volonté qui a permis à la Mauritanie de réaliser d'importants progrès dans le domaine des libertés en général et dans celui des droits en particulier. Les avancées indéniables enregistrées par notre pays dans les domaines de la démocratie, des libertés et des droits de l'homme sont aujourd'hui saluées par les institutions internationales et les organismes indépendants. Et pour approfondir euh, le débat sur ce sujet, nous recevons ce soir sur euh, le plateau de Zoom sur M. Mohamed Vuel Ouliousouf, qui est activiste dans le domaine des droits de l'homme. Bonsoir. Nous recevons également Madame Zinebou Talib Moussa, présidente de l'association mauritanienne pour la santé de la mère et de l'enfant. Bonsoir. bonsoir. Et à ma gauche, nous recevons Monsieur Hussein Dieng, conseiller du commissaire euh, du commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire. Bonsoir. Euh, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, euh, ma première question s'adresse à Monsieur Hussein. D'abord, quelle est la situation actuelle des droits de l'homme dans notre pays? Merci beaucoup, cher Je voulais, dans un premier temps, saluer l'initiative de la télévision qui consiste à organiser cette émission Zoom qui donne un peu, en tout cas, une idée beaucoup plus claire de la volonté des autorités de la télévision de vouloir éclairer davantage l'opinion nationale et internationale sur l'ensemble des thématiques qui sont débattues dans cette émission. Je voudrais également profiter de l'occasion pour saluer euh, mes... Mes amis et frères qui sont là, euh, pour en tout cas la partie que nous allons consacrer ce soir sur l'association des droits de l'homme. Euh, pour faire le bilan de l'association des droits de l'homme en Mauritanie aujourd'hui, il faut partir de 2008. Où en étions-nous par rapport à l'association des droits de l'homme en 2008 Et au moment où nous sommes aujourd'hui, quelle est l'association qui se présente Tout le monde se rappelle que bien en 2008. La situation des droits de l'homme était dramatique parce qu'il n'y avait pas une volonté bien politique de pouvoir prendre en charge ces questions de droits de l'homme. Quand on parle en général des situations des droits de l'homme, c'est particulièrement la situation de l'esclavage, c'est ce qu'elle, le passif humanitaire, la cohésion sociale, la cohabitation nationale. Donc en général, ce sont ces questions-là qui étaient posées sur la table. Et nous avons à l'époque, des, des, des, comme comme, comment on les appelle, euh, des interlocuteurs traditionnels qui sont connus, comme des organisations qui sont connues à l'époque qui étaient là. Mais aujourd'hui, avec un espace démocratique, qui a permis aujourd'hui l'effervescence sur la scène nationale, nous avons constaté que plusieurs organisations de droits de l'homme ont vu le jour. Mm -hmm. Ce qui explique une santé démocratique, ce qui explique en tout cas une volonté de mieux faire face à la situation, tout en donnant l'occasion à tout un chacun de pouvoir s'investir sur cette question-là. Ça, c'est le premier élément. Et Deuxièmement, euh, nous avons constaté que aujourd'hui, au moment où nous sommes, pour répondre bien sûr à la question… Nous avons constaté que toutes les questions qui sont d'actualité, que l'on peut considérer comme étant des questions nationales de droit de l'homme, ont commencé à trouver réellement des solutions avec la volonté ferme du chef de l'État de prendre en considération ces questions-là. Bien avant 2008, aucun président n'avait effectivement pris cette disposition, cette volonté de vouloir engager en tout cas ces questions nationales. Nous reviendrons certainement sur le débat pour mieux vous parler en tout cas des réalisations qui, sont, qui ont été constatées pendant effectivement euh, ce, sous ce régime-là de 2008 à nos jours aujourd'hui, en 2017. Euh, la même question s'adresse à Madame Zeynabou, Talib Moussa. Euh, la situation des droits de l'homme de façon générale. Donc, euh, merci. Et je ne sais pas si je vais réellement aller dans la situation du droit de l'homme, mm -hmm. je sais que euh, je peux aller directement dans le vif du sujet. Mm -hmm. Il y a des des avancées significatives en matière de droit de l'homme en Mauritanie, et c'est bien connu. Ça a été bien connu sur le plan national et ça a été bien connu sur le plan international. Ces avancées significatives euh, dénote déjà, et c'est sûr, d'une volonté politique affichée. S'il n'y avait pas cette volonté politique affichée, il n'y aura pas d'avancée significative en matière de droits de l'homme en Mauritanie. Donc, euh, spécialement, donc, mon frère vient de dire que les, les, les questions relatives aux droits de l'homme sont l'esclavage, le passif humanitaire et Tant d'autres, moi je pense qu'ils sont plus que ça, puisqu'il y a les droits des femmes, il y a les droits des enfants, il y a les ratifications des conventions, il y a tant d'autres éléments en matière du respect des droits de l'homme qui euh, doivent être pris en considération et qui ré réellement ont eu des, des avancées euh, significatives, donc euh, à mon avis. Euh, donc, en attendant donc, de rentrer mm -hmm. réellement dans le sujet, mm -hmm. euh, je vais essayer de dire que euh, la Mauritanie est, est bien connue euh, par le fait qu'elle que a ratifié presque toutes les conventions internationales donc, en matière de respect des droits de l'homme. Mm -hmm. Et ça déjà, c'est une très grande avancée. Mm -hmm. Donc cette avancée, cette ratification... De ces conventions dénote déjà que le pays veut avancer en matière du respect des droits de l'homme. Mmh. D'une volonté. Oui, bien sûr d'une volonté affichée, je l'ai dit, j'ai dit qu'il y a s'il n'y avait pas une volonté politique affichée pour ratifier les conventions, s'il n'y a pas une volonté politique affichée pour euh, avoir des lois nationales qui protègent les droits de l'homme on n'aura jamais eu des avancées significatives. Mais, il y a toujours le même. Il faut le dire, et ça je, je rentrerai toujours dans les sujet. J'ai dit que nous, en tant qu'organisation de droits de l'homme, notre rôle est bien connu, réellement. C'est un rôle d'énonciation, c'est un rôle de critique objective. Et c'est un rôle d'appui au programme afin que cette, cette volonté politique affichée soit mise en application. Mm -hmm. Et je pense que c'est là où nous devons réellement débattre. Là où il y a eu cette mise en application mm -hmm. et quels sont les obstacles actuellement qui restent toujours mm -hmm. dans cette mise en application de, de, de, de, de, de, de ces lois, de cette volonté. Mm -hmm. Euh, donc, nous allons, nous allons, nous allons euh, développer cela voilà. plus tard. Donc, euh, M. Mohamed Valoulsouf, selon mes, mes informations, vous avez eu le statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits et des peuples en 1996 lors de l'unique réunion de cette commission à Mauritanie. D'abord, vous allez répondre à ma première question, la situation actuelle des droits de l'homme et... Et quelle est la différence entre les deux époques avant 2009 Lui, il a parlé avant 2009. Euh, premièrement, vous me permettez de, de remercier, comme a dit M. de la télévision nationale, mm -hmm. pour éclairer l'opinion dans ce contexte particulier sur la situation des droits de l'homme. Vous avez bien <coughs> rappelé que j'ai eu ce statut d'observateur dans une période donnée et quand on la compare aujourd'hui, de 1996 et aujourd'hui, en 2017, celui ou celle qui s'intéressait à l'époque et aujourd'hui à la question des droits de l'homme en Mauritanie, il sait qu'il y a une très grande différence mm -hmm. par rapport à l'impact, par rapport à la situation et par rapport à l'évolution des choses. Mm -hmm. Puisqu'il y a l'un des facteurs essentiels de l'émancipation de l'état de droit, de la démocratie, des libertés, c'est la liberté d'opinion, mm -hmm. la liberté d'expression et la liberté des médias. C'est ce que nous avons vécu, c'est ce que nous vivons avec ces régimes depuis 2008. Aujourd'hui, les droits civils et politiques ne sont pas concrétisés y a, si, si, les, si les droits économiques et sociaux ne sont pas garantis. C'est pour cette cause que la Mauritanie a toujours arrêté une vision globale en hein, ce qui concerne la lutte en ce qui concerne le domaines des droits de, droit de l'homme. Quand on parle du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, quand nous parlons de Tadamoun, quand nous parlons de la SCAP, la SCAP c'est la stratégie de croissance, accélérée et de prospérité partagée, qui est actuellement la dernière action de l'État par rapport à Tadamoun, qui est en train d'être mise en œuvre. C'est en ce sens que nous devons parler, c'est en ce sens que nous devons avoir l'attitude soit en tant que militant des droits de l'homme, soit en tant qu'organisation qui milite dans le cadre des droits de l'homme, de faire la part des choses. C'est mm -hmm. ce que nous n'avons pas pour le moment vraiment par rapport à, notre, euh, par rapport à certaines organisations qui s'intéressent à cette question des droits de l'homme. Mm -hmm. si, Est-ce que vous savez que quand on compare la situation de 1996, là où moi et d'autres organisations ont eu ce statut d'observateur, auprès de la Commission africaine des droits de, droit de l'homme et des peuples, lors de l'unique réunion, comme vous avez dit, en Mauritanie, où M. Addis Nguema, à l'époque, était le président de cette commission des droits de, droit de l'homme, ce qui est décevant, que certaines organisations, que j'ai entendu leur nom dans cette période, la semaine dernière à Dakar, qui s'intéressaient à la question des droits de, droit de l'homme, étaient des fervents, étaient des fervents supporters de la Mauritanie, défenseurs de la Mauritanie, dans cette phase noire ou considérée comme noire de ce pays. Et aujourd'hui, par rapport à cette avancée notoire, par rapport à l'émancipation de l'état de droit, par rapport au respect des droits humains, dans le cadre de ce pouvoir, du régime de Mohamed ou Abdelaziz, ils se considèrent aujourd'hui comme des gens qui, qui, qui, qui, qui créent une situation par rapport à la Mauritanie, qui sont en train de mener des panels, organiser des panels ou organiser des rencontres pour éclairer, et, selon eux, l'opinion internationale sur la situation de, de la Mauritanie. Où en étiez-vous dans cette période, au moment où vous étiez vous étiez à l'hôtel Halima à l'époque, au moment où vous étiez là en Mauritanie, en train de, de, de, de, de, de, de, de, de prendre ou de, de, de mener en œuvre des stratégies pour défendre. Aujourd'hui, ce qui se passe dans ces pays, au niveau du respect des droits, c'est salié comme vous l'avez dit, par la communauté internationale. Ce n'est pas des de, de, de choses que moi, ou, ou Dieng, ou, ou Zainabu nous allons aujourd'hui défendre. Nous, nous avons ce régime à créer de la matière pour se défendre lui-même. Puisque la liberté, comme je vous ai dit, d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté même de l'évolution de la société civile, chacun dit ce qu'il pense. Puisqu'il y a une explosion en ce qui concerne la société civile. Mm -hmm. Aujourd'hui, vous avez 850 associations qui parlent des droits de, droit de l'homme, et du domaine social. Vous avez d'autres qui parlent de développement, vous avez d'autres qui parlent de, de, de, de, de pauvreté. Et c'est ça, cette explosion qui donne le sens à une participation active de la société civile par rapport aux droits de l'homme, par rapport à l'évolution d'une société. Puisqu il y aura par rapport à cela des divergences point de points de vue des divergences comme elle a dit, d'analyse de la situation d'une manière critique, mais des critiques qui vont dans le sens de bien faire. C'est pour cela aujourd'hui la situation des droits de, droit de l'homme dans ce pays, qu'on le veuille ou non que les détracteurs disent le contraire, c'est une situation extraordinaire euh, euh, euh, avec des avancées notoires sur l'ensemble des plans que nous allons euh, développer au cours de cette euh, émission. Je rappelle que chacun de vous représente euh, la société civile, le commissariat. Donc, je m'adresse à vous, Monsieur Dieng. Euh, quelles sont les missions du commissariat euh, des droits de l'homme et de l'action humanitaire en dehors de la mise en œuvre de tous les moyens appropriés pour assurer la promotion et la diffusion des principes et valeurs des droits de l'homme. Voilà. Le, les autres missions. Merci beaucoup, Charnat. Euh, je voulais revenir, si vous le permettez, bien, bien, bien sûr, sûr. Mmh. un peu sur les avancées euh, en termes de réalisation sur les droits humains. Mmh. Vous pas resté sans savoir que le dispositif institutionnel, aujourd'hui, a été fortement amélioré, avec la mise en place du mécanisme sur la torture, mmh. avec la Commission nationale des droits de l'homme, il y a également la Commission nationale sur l'enfance et d'autres structures d'autres institutions liées à la, aux droits de l'homme qui ont vu le jour aujourd'hui. Ça, c'est extrêmement important sur le plan institutionnel. Vous avez également, en dehors du plan institutionnel, vous avez le renforcement de l'arsenal juridique également en Mauritanie. Aujourd'hui, l'arsenal juridique a été renforcé pour mieux faire face à la situation des droits de l'homme. L'État mauritanien prend en considération toutes les observations, toutes les recommandations qui sont faites, bien sûr, lors des sessions, aussi bien dans le cadre de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples au niveau de Bandjou, mais aussi au niveau du Conseil des droits de l'homme au niveau de, de, de, de Genève. Et donc les organisations nationales en matière de droits de l'homme qui sont là, sont également écoutées, Hein, ils sont consultés, elles sont consultées le plus souvent sur certaines questions des droits de l'homme. Ce qui montre en tout cas une proximité par rapport à ça. Mm -hmm. Aujourd'hui, vous avez également le renforcement, de, euh, le renforcement des libertés. Hein, les libertés, aujourd'hui, mm -hmm. sont beaucoup plus accrues que bien avant 2008. Si vous constatez vous-même, vous sentez que le Mauritanien d'aujourd'hui est plus exigeant mm -hmm. que le Mauritanien bien avant de 2008 ou 2009. Mm -hmm. Et vous constatez également ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Vous avez une large fenêtre mmh. qui vous montre effectivement qu'aujourd'hui, la situation des droits de l'homme. Qu'est-ce qui explique tout ça, ces avancées en matière de réalisation des droits de l'homme mmh. Ça s'explique par une santé démocratique, par un espace qui a été créé, par le pouvoir mis en place pour donner la liberté de ton et d'action à toutes les organisations, à tous citoyens de pouvoir s'exprimer très librement. Mm -hmm. Et ceci en dehors des manifestations qui sont régulièrement organisées devant le palais présidentiel, mm -hmm. comme également devant d'autres structures. Vous avez également aujourd'hui la Commission nationale des droits de l'homme qui, qui enregistre mm -hmm. tout, parce qu'il faut que l'on fasse la différence un peu entre la Commission nationale des droits de l'homme et le commissaire aux le droits commissaire. de l'homme. Le, la Commission nationale des droits de l'homme écoute toutes les, les victimes. Mmh. Tous les gens qui ont des questions de droits de l'homme peuvent porter euh, la question au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme. Mmh. Par contre, au niveau du commissariat aux droits de l'homme, le commissariat aux droits de l'homme est, si vous voulez, le volet officiel en matière de droits de l'homme du gouvernement maltais. Mmh. Ça veut dire que le commissariat aux droits de l'homme euh, travaille sur la promotion de ce qu'on appelle les droits de l'homme et de l'action humanitaire. Mm -hmm. Toute la politique nationale en matière de droits de l'homme et d'action humanitaire est menée au niveau du commissaire des droits de l'homme. Mm -hmm. Aujourd'hui, vous avez, vous pouvez, je parle sous le contrôle de son excellence, le commissaire Chertoura Dathmalik, mm -hmm. et euh, aujourd'hui, il y a euh, trois coordinations qui ont été mises en place aujourd'hui euh, au niveau de, sur toute l'étendue du territoire, vous avez une coordination de suite qui regroupe tous les, toutes les toutes les wilayas du sud, vous avez une coordination qui se trouve à l'est qui regroupe toutes les toutes les wilayas de l'est et une coordination du nord mm -hmm. qui regroupe toutes les régions euh, toutes les wilayas du nord. Mm -hmm. C'est juste pour nous permettre nous de nous de nous de, de créer une proximité avec les populations, mm -hmm. ça c'est un mais également pour nous permettre de mieux vulgariser les textes en matière de droits de l'homme mm -hmm. parce que nous notre, prou, notre besoin, euh, notre volonté, c'est d'arriver toujours à faire comprendre aux citoyens mauritaniens mm -hmm. leurs droits, de les amener à mieux connaître leurs droits pour mieux se défendre eux-mêmes, de pouvoir formuler effectivement ces... Donc vous avez, euh, vous avez ça. Et je pense que sur les, les réalisations au niveau du commissaire à l'Homme, malheureusement, euh, euh, je dois le dire, les moyens sont très limités pour le commissaire aux droits de l'homme et l'action humanitaire mm -hmm. compte tenu de l'envergure de sa mission c'est le lieu et l'occasion pour nous d'attirer l'attention en tout cas de, des autorités suprêmes pour pouvoir en tout cas euh, améliorer un peu le budget euh, du commissariat aux droits de l'homme à l'action humanitaire afin de pouvoir lui permettre de mieux faire face à la situation sur le <coughs> terrain vous avez <coughs> également un bulletin qui s'appelle Neshra, c'est un bulletin d'information qui évoque L'ensemble des activités du commissariat mm -hmm. en termes de communication. Vous avez également le centre d'information de sensibilisation sur les droits de l'homme, également qui est également à rabat un travail extrêmement important de débat, de dialogue, d'information et de sensibilisation. Mm -hmm. Et donc, ce, en tout cas, le commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire mène depuis euh, son existence beaucoup de travail, a rabattu énormément de travail, mais qui mérite en tout cas d'être connu et su, aussi bien au niveau de l'opinion nationale qu'au niveau de l'opinion internationale. Euh, Madame Zélebo, je rappelle que vous êtes présidente de l'association mauritanienne pour la santé de la mère et de l'enfant. Oui. Hum, Qu'est-ce qu est que vous faites réellement pour la femme au niveau de votre association euh, Merci, euh, merci Cherna. Mm -hmm. Euh, donc c'est vrai moi je suis euh, une militante des droits des femmes mmh. et l'organisation que, que, que je préside est une organisation féminine et est une organisation qui fait la promotion des droits des femmes qui sont des droits humains donc mmh. en fait qui sont des droits humains mmh. et qui travaille plus euh, dans la promotion euh, des droits des femmes et euh, qui essaie d'assister, euh, en quelque sorte, euh, une violation euh, des droits de ces femmes, euh, qui est la, la violence donc, à l'égard des femmes, et particulièrement la, la violence euh, sexuelle. Euh, je pense que ça, c'est l'un des champs euh, les, plus, les plus connus de, de, de l'organisation. Euh, en fait, il un a autre, un autre élément qui n'est peut-être pas, pas très connu donc, de sa mission, c'est la promotion de, de, du droit à, à la santé de, de, de la reproduction. Euh, donc là, je, ça, ça va m'amener un peu à... à à essayer de, de, de donner toujours ma contribution dans le cadre de droits de, de, de, de, droit de l'homme de, de façon globale. Je, je vous dis, en tant que militante des droits des femmes, en tant que militante des droits de, droit de l'homme, en tant que présidente de l'organisation, et, et, je ne suis pas prussienne. Ça, encore, il faut le dire. Je ne connais pas la politique. Je suis avec mes amis. Ce sont des politiciens, mais moi, mais moi je, je, suis, je suis plutôt une citoyenne mauritanienne. Donc, euh, euh, Oui, ouais, ouais, ouais, mais ils sont des citoyens, mais des citoyens d'une autre, autre casquette. Donc, ils sont des, des politiciens. Ils sont censés leur plein droit. Et c'est normal. Donc, ce qu'ils ont dit est, est, bien, est, est bien vrai. Donc, voilà. Euh, donc, je confirme déjà ce qu'ils ont dit. Mais je sais que... On a dit qu'il y a des avancées. Mais il y a beaucoup de choses qui restent. Il y a beaucoup de choses qui restent. Et surtout en matière de droits des femmes. Mm -hmm. Moi je peux dire qu'il y a eu des avancées très significatives en matière de lutte contre l'esclavage. Mm -hmm. Je sais que celui qui connaît un peu la Mauritanie et une organisation objective doit dire la réalité. Mm -hmm. parce que dans un petit laps de temps, tout le monde maintenant peut parler de l'esclavage, ouvertement, partout dans la rue. Mm -hmm. Donc, et c'est déjà quelque chose. Sans être inquiété. Oui, sans être inquiété, bien sûr, interpellé. Donc, sauf dans de quelques rares, rares qu'on a vu que les gens ont été interpellés, peut-être par-ci ou par-là, donc il y a toujours des arguments euh, là-dessus. Et, et je pense que ça, ça, ça c'est déjà une bonne chose. On a vu des actions qui se mènent par-ci, par-là, euh, par le commissariat, par euh, d'autres organisations de la société civile. Nous avons vu des programmes, nous avons vu Tadamoun. Nous avons vu quand même quelque chose qui avance en matière de programme et en matière quand même de liberté pour mm. s'exprimer et dire que voilà, euh, ce phénomène existe en Mauritanie. Et je pense que ça s'est désavancé et c'est encore nouveau. Exister tout... en Mauritanie. Oui, non. Moi je dis existe en Mauritanie. Le contraire, de je te dis que le langage n'est pas peut-être pas un peu changé le langage va un peu changer, moi j'ai dit qu'il existe en Mauritanie, parce qu'en tant que militant de droit de l'homme, tant qu'un seul cas existe d'esclavage en Mauritanie je dirais que ça existe en Mauritanie et je ne dirais pas les séquelles, seulement les séquelles existent mais encore l'esclavage, il y a des cas qui s'observent et tant qu'un seul cas s'observe nous nous allons montrer à l'état qu'il y a un cas qui, parce qu'il faut le dire l'état ne veut pas qu'on le protège Jamais, parce qu'il l'a dit. Tous les, tous, tous, tous les responsables l'ont dit. Nous ne voulons pas que vous nous protégiez. Deuxièmement, ils ont, ils ont créé des lois. Ils ont ratifié des conventions. Donc, ils veulent qu'on leur dise la réalité. La société civile, les militants des droits de l'homme, à chaque fois, ils trouvent des cas de violation, d'esclavage qui existent. Et ça, c'est des cas qui méritent, chez nous, d'être évoqués pour que nous puissions quand même euh, être réalistes avec nous-mêmes. Mais... Il faut dire que si c'est quelques cas seulement, il faut toujours dire que c'est bien, puisqu'à un certain moment, l'esclavage était fort en Mauritanie. Et moi, j'ai constaté qu'il y a un problème encore de ville, des mentalités. Et ça, c'est un élément très important. Puisque, euh, un petit. Bon, les années, bon, je sais que dans, dans un petit laps de temps, je ne sais pas c'est combien, je ne peux pas catégoriser de 2008, ni 2007, ni 2005, de, je, je sais que. Euh, même, même celui qui l'ancien esclave ne veut pas dire je suis un ancien esclave celui qui est esclave ne veut pas dire moi je suis esclave mais actuellement tu vois déjà chacun s'affiche lui-même en tant qu'ancien esclave ou, ou il s'affiche lui-même en tant qu'esclave je pense que ça a déjà des, des, des, des, des enfants là dessus donc c'est important pour le passif humanitaire moi je pense que ça c'est une question une grande question une grave question, question qui était opposée pour la Mauritanie. Et pour moi, euh, euh, elle, elle, elle, elle a eu un certain... Euh, elle a été réglée en quelque sorte. Parce que maintenant que les organisations parlent de quelques violations, des manquements, des trucs, on ne va pas dire que c'est à 100% pour que l'État ne, ne, ne, ne corre pas sur cette situation. Il faut toujours que, que l'État s'éveille mm -hmm. pour, pour savoir est-ce que réellement les dénonciations et les, les, les, les choses que la société civile dénonce, mm -hmm. est-ce que ça existe mm -hmm. ou ça n'existe pas. Mm -hmm. Donc c'est important, donc ça c'est une question, mais quand même, il y a des avancées significatives. Mm -hmm. Donc je vais retourner un peu sur le droit de femme. Mm -hmm. Moi, à mon avis, ce qui reste maintenant, c'est le droit de femme. Où on n'a pas assez. Oui, oui. Bon, moi j'ai dit que le, le message hein, changera. <rire> Et, il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore ce que quand même cherche la femme mauritanienne. Mmh. Ce que cherche la femme mauritanienne. Parce que bon, c'est vrai. Bon, les hommes, comme que on parle maintenant de la femme, il y a une certaine promotion. Il y a certains postes où la femme est présente. Donc pour eux, c'est déjà. Quelque il y a chose oui, pour la oui, femme. Oui, oui, oui femme. non, il y a des acquis. Il y a des acquis, il faut le dire. Il y a des acquis, mais c'est une lutte. Je dis bien, ça n'a ça pas été donné. Ce n'est pas une fleur. Ça c'est une lutte de la femme mauritanienne. Encore il faut l'accepter. Les hommes, et surtout les politiciens, nous voulons que vous l'acceptiez. C'est une lutte donc, que les femmes ont menée et que réellement a eu une volonté politique. C'est affiché et mm -hmm. il y a eu il, il, il, il y a quand même des acquis. Mm -hmm. Mais il y a beaucoup de choses reste pour la france mauritanie. Certes, la Mauritanie a ratifié la convention. la C'est déjà des avancées en matière de, de, de législation. Mais... Elle a émis quelques réserves, mais... Euh, euh, euh, je veux dire, ces réserves émis, euh, qui, qui ont été émises, c'est par rapport euh, surtout à la religion, si je comprends. Très bien. Moi, je, moi, je pense que... Euh, le, le, la, si nous parlons de la Mauritanie, il faut savoir que la Mauritanie est un pays musulman. Tout ce qui est en dehors de la Syrie, tout ce qui est en dehors de l'islam, personne ne peut et ne pourra il ne le trouvera pas. Jamais. Ça veut dire que notre lutte doit être une lutte à mat dans, dans la religion et ancrée dans la religion. Je pense que c'est ce qu'il y a eu une réserve, et cette réserve, je pense que, euh, sur l'article 16, je pense que la, les femmes mauritaniennes ne cherchent pas à les fesser. Bon, il y a quand même des, des, des voix qui se lèvent par-ci, par-là, mais je pense que ce euh, n'est pas, pas, pas, pas quand même ce qui est très mauvais, parce que un seul article est, que réellement, qui est contraire à la Syrie, mm -hmm. je pense que moi, personnellement, je ne suis pas par les, parmi les militantes qui cherchent à être, à être euh, enlevées, parce que je sais que c'est faux, c'est un faux. Donc, il ne le saura jamais. Euh, mais je sais quand même que le, cette loi, euh, cette convention protège beaucoup les femmes. Mmh. Et qu'aujourd'hui, nous les organisations, nous assistons à des cas de violence à l'égard des femmes qui sont très graves. Des Journalièrement, des cas de, de violence, je dis bien, de violence à l'égard des femmes qui sont très graves. Ce ne pas des cas perpétrés, bien sûr, par l'État, non. Non, au contraire. Mais c'est des cas qui doivent être protégés par des lois. Et que jusqu'à présent, nous avons tous les problèmes de faire passer notre loi cadre qui protège réellement les femmes contre les violences. Le pourquoi, c'est vrai, il y a une volonté politique, elle a été, elle a été euh, adoptée, donc, mais... Il y a eu le blocage, le grand blocage jusqu'à présent, mm -hmm. donc au niveau du Parlement, mm -hmm. euh, que nous pensons que ce blocage n'a pas sa place, mm -hmm. puisque sous prétexte qu'il y, qu y a des articles qui sont contraires à la charia je pense que nous tous, nous n'aimons pas ces articles, mm -hmm. et nous cherchons à ce qu'on enlève ces articles, mm -hmm. et nous cherchons à ce que cette loi soit adoptée. Pour que réellement la femme mauritanienne soit protégée et que nous puissions dire qu'il y a des de grandes avancées Ça. significatives mm -hmm. en matière de droits euh, des femmes, comme toutes les autres avancées donc, euh, monsieur, dans les monsieur, autres domaines. Merci. Monsieur Oudjusoum, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qu'elle vient de dire. Et, euh, moi, tout ce que je voudrais dire par rapport à, à l'intervention de, de Zénobou, c'est que la, la femme mauritanienne actuellement bénéficie d'une grande protection et d'une large participation au niveau de au niveau politique, au niveau... Euh, L'État vient de créer par décret euh, ces, euh, ces cellules de gens qui seront installées désormais au niveau... Euh, de tous les départements ministériels. Je, je ne sais pas si Zénebo est au courant puisqu'elle était en vacances. Non, mais je Donc, euh, ces départements pas. ministériels, c est, c est, ça, ça, ça émane, ça reflète la volonté du pouvoir public de, de faire participer activement mm -hmm. euh, la femme mauritanienne dans la vie active. Et relative à certains aspects qui ont été évoqués par rapport à... Comme, euh, le travail accompli par le commissariat des droits de, droit de l'homme euh, et des autres organisations, tout cela émane de la volonté affichée du pouvoir public du président de la République depuis 2008 pour faire de la Mauritanie un état de droit. Mm -hmm. Mais cette volonté a été accompagnée dans le cadre de la mise en œuvre du programme électoral du président de la République par un gouvernement présidé par le premier ministre euh, et au niveau de cette primature, il y a des conseillers chargés des droits de, droit de l'homme, il y a des cellules qui, qui, qui discutent et qui mettent en œuvre la politique du pouvoir public en matière de droits de l'homme. Et il y a une action claire qui accompagne les organisations des droits de, droit de l'homme dans le cadre de la politique. De la participation sur le plan international, dans le cadre d'être présent là où il y a une activité, un forum ou une assemblée, ou au niveau du Conseil des droits de, droit de l'homme à Genève, et partout au niveau des réunions de la Commission africaine des droits de, droit de l'homme, mmh. ce qui a reflété la présence active de la Mauritanie ces derniers temps euh, sur le plan international. Ce qui a été largement salué par la société civile qui cherche à participer, qui cherche à contribuer positivement dans le cadre de ce qui se passe, dans le cadre de, de, de ce qui est réalisé et pour le mettre en œuvre sur le plan, sur le plan international. Et, mais ce qui est regrettable, c'est qu'au lieu de ceux qui s'intéressent à la question de l'esclavage ou ceux qui s'intéressent à toutes les questions qui sont l'onté émanent du droit de l'homme, au lieu de s'intéresser, d'accompagner les mesures qui ont été prises sur le plan national, au lieu de, de faire l'autocritique sur le plan national pour que les insuffisances soient accomplies par le pouvoir public ou ils soient accompagnés par d'autres organisations, ils ont cherché à faire de cette question de l'esclavage comme d'habitude, comme lorsqu'ils ont vu qu'en Mauritanie ce sujet n'est plus un sujet tabou, n'importe qui. Et lorsqu'ils ont vu que la Mauritanie a été accompagnée sur le plan international, sur la base de cette feuille de route, avec euh, la, la rapporteure spéciale euh, des Nations Unies en hein, ce qui concerne les formes contemporaines de l'esclavage, mm -hmm. et qu'ils ont vu cette volonté manifeste de l'État mauritanien pour que cette question soit résolue, et qu'elle a été cadrée sur le plan international comme une question de séquelle de l'esclavage, mm -hmm. ils ont voulu toujours garder ce commerce mm -hmm. qui est de faire commercialiser cette question sur le plan international, faire de la Mauritanie un état esclavagiste, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque aujourd'hui, avec cet arsenal juridique qui a été mis en place, qui fait de cette question aujourd'hui sa pratique, un crime contre l'humanité, mm -hmm. les mesures et, qui ont été prises en, en ce qui concerne la loi 2015, pour qu'il s'adapte à, à la réalité et à la volonté du président de la République, ils ont voulu faire de cette question au niveau de l'extérieur. Et je le dis et je le répète, mm -hmm. une question qui attache la Mauritanie et accompagne des organisations extrémistes contre le pays pour faire de la Mauritanie un, un pays. Aujourd'hui, il n'est dans ce pays et je l'ai dit partout où je suis, où j'ai été, là où j'ai participé. Ce pays, aujourd'hui, il n'est esclave exclave que celui qui le veut. Mm. Le contraire, comme j'ai dit tout à l'heure, que les droits civils et politiques ne pourront pas se concrétiser quand il n'y a pas ces droits économiques. Et les droits économiques et sociaux sont consentis, ce qui, ce, ce qui reflète, comme j'ai dit, le cadre stratégique de la lutte contre la, la, la pauvreté, la SCAP, Tadamoun, qui, qui s'occupe actuellement de la politique mise en œuvre par l'État dans le cadre de la lutte contre les secrets de l'esclavage. Tout l'ensemble. De ces, de, de ces actions menées mm -hmm. par ce pouvoir, c'est pour éradiquer ces séquelles, et pour revenir au passif humanitaire mm -hmm. qu'a soulevé Zainabou. Mm -hmm. Donc, la prière a été faite à Kaïdi, mm -hmm. les mesures ont été prises, les gens ont été indemnisés, la propriété foncière a été réglée et a été réglée sur un plan individuel. Et quand je reviens sur certaines situations, comme a dit en ce qui concerne l'esclavage, j'ose dire, que s'agissant de l'esclavage, 31 cas de pratiques assimilées à l'esclavage ont été traités par les juridictions nationales. Puisqu'aujourd'hui, trois juridictions nationales ont été créées par ces pays. Nous, nous, avons, les, euh, nous avons celle de Noaqchut, qui engloupe les régions de, de, de, de l'Est, celle de Noidibou, les régions du Nord, et celle de, de, de, de Nema. Donc, j'ai dit, 31 cas ont été traités par ces juridictions il y a même des gens qui sont en prison actuellement et qui ont été emprisonnés euh, lorsqu'il s'est avéré qu'il y a eu une pratique d'esclavage mm -hmm. Donc, et toutes les plaintes mm -hmm. déposées en ce qui concerne la pratique d'esclavage les instructions sont claires, données au parquet pour que la poursuite soit faite pour que les investigations soient faites par rapport à toute question posée en ce sens mm -hmm. donc ce que nous devons s'allier c'est d'être des nationalistes mm -hmm. c'est de privilégier l'intérêt de ce pays mm -hmm. c'est de privilégier l'intérêt de ce pays l'intérêt de la Mauritanie puisque nous n'avons que la Mauritanie puisque les autres qui sont en train d'agir en accompagnant des organisations extrémistes hostiles à ce pays, hostiles à ce régime mm -hmm. pourtant il y a des pratiques graves au niveau de leur pays mm -hmm. mais ils ne se sont pas intéressés à cela donc, nous, au lieu de privilégier l'intérêt de notre pays, au lieu de, de régler nos problèmes ou d'accompagner les mesures qui ont, qui ont été prises par le pouvoir public, s'allier par des organisations internationales au niveau de notre pays, on s'aligne actuellement, et j'ose le dire, avec le diable pour créer une situation confuse, une situation qui n'existe pas, une situation qui ne pas à la situation actuellement de droit de l'homme en Mauritanie, ni à cette question d'esclavage. Mm -hmm. Je l'ai dit et je le répète. Donc, ce que je demande et ce que nous devons faire, mm -hmm. c'est que ces avancées, comme j'ai dit, notoires, dire par la communauté internationale, il y a eu combien de rapporteurs spéciaux mm -hmm. des Nations Unies au cours de l'année 2017, au cours de l'année 2016, ont visité ces pays. Est-ce que vous savez, M. Cherna, mm -hmm. qu'aucun pays n'est obligé de recevoir un rapporteur spécial par rapport à l'article 8 de la Convention du Haut Conseil des droits de, droit de l'homme, qui autorise ces rapporteurs spéciaux à se rendre dans des pays pour certaines questions spécifiques. Mm -hmm. Le pays a le droit de refuser. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici Chaque fois que la demande a été formulée par l'un de ces rapporteurs spéciaux des Nations Unies pour visiter la Mauritanie, mm -hmm. le pouvoir l'a accepté et le président de la République l'a autorisé. Mm – -hmm. Qu'est-ce que ça explique Ça explique l'ouverture de ces pays, l'émancipation de, de droits. Ça veut dire qu'au niveau de ces pays, aujourd'hui, nous n'avons rien à cacher, puisque nous avons eu la visite des rapporteurs qui sont connus sur le plan international par leur sévérité et leur cynisme, ça je l'ai dit. Mais chaque fois que la demande est formulée au niveau du pouvoir public, le président l'accepte. Nous avons eu la visite de la rapportée spéciale des Nations Unies contre les formes contemporaines de l'esclavage. Mm -hmm. Et d'ailleurs, ça a été positif pour nous. Elle mm -hmm. nous a accompagnés pour la mise en place de la feuille de route. Mm -hmm. Ça a été salué par la communauté internationale. Lorsque les partis sa remplaçante est viennent ici mm -hmm. pour évaluer la situation de la mise en place de cette feuille de route qui, qui, qui, qui comprenait 29 points. Mm -hmm. Et la restitution a été faite le 13 et le 13 et le 14 septembre à Genève, et il n'y a eu aucun problème puisque ça a été une restitution positive et c'est à l'avantage de notre pays. Pourtant, c'est la feuille de route qui concerne l'accompagnement de la Mauritanie dans le cadre des séquelles d'esclavage. Donc, comment d'autres organisations peuvent sauter sur d'autres occasions, alors que cette question a été traitée et suivie par la communauté internationale Le Haut Commissariat des réfugiés. Et ce qui est marrant et ce qui est vraiment touchant, que certains encore continuent à discuter, de cette question des déportés, lorsqu'elle a été clôturée par le Haut Commissariat des Réfugiés, mmh. le secrétaire général aujourd'hui des Nations Unies, c'est lui qui l'a clôturée à l'époque en présence du président de la République à clos mm -hmm. en clôturant ce dossier et déclarant ce dossier clos mm -hmm. les dossiers de dossier de, de, euh, de la déportation en Mauritanie. Mm -hmm. Donc ça, c'est les Nations Unies et le même monsieur qui l'a clôturé aujourd'hui, c'est lui le secrétaire général des Nations Unies. Le rapporteur spécial en ce qui concerne l'extrême pauvreté, monsieur mm -hmm. Alliston, était là, autorisé par la Mauritanie. Le rapporteur spécial des Nations Unies en ce qui concerne la torture. Mais je vais te dire autre chose, des pays de la région, des pays métros, des pays ont refusé de recevoir ces rapporteurs. Ils ont refusé de recevoir ces rapporteurs spéciaux des Nations Unies. Qu'est-ce qui les empêche Pourquoi ils n'ont pas laissé ces rapporteurs venir en Mauritanie Ça veut dire que le pouvoir public, le président de la République, il fait de ces pays aujourd'hui un miroir. Un miroir de droits de l'homme, qu'on le veuille ou non, qu'on qu qu qu qu qu le dise d'une manière sincère ou qu'on le dise d'une manière cachée, et c'est pour cela, aujourd'hui, la présence de la Mauritanie sur le plan international gêne tout le monde. Gêne les gens de la sous-région, gêne les gens qui voient un pays qui est là, qui évolue positivement, mais tranquillement. Mm -hmm. Est-ce que vous savez que ces derniers temps, la présence du président en qu'est-ce qu'ils n'ont pas commenté Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit Les détracteurs de ce pays, mm -hmm. mais qu'est-ce qui s'est passé C'est le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies qui fait, de la, qui fait une déclaration et qui demande à ce journal qui a été introduit en erreur, qui ne sait même pas la date de la, de la, la date où la Mauritanie devait prononcer son discours il dit le 29, alors que c'est le 30 donc qui a été demandé par cette organisation onisienne de présenter ses excuses au niveau de la Mauritanie puisque rien ne pourra empêcher ce pays Rien ne pourra empêcher le président de prendre la parole au niveau de la tribune des Nations Unies. Donc, actuellement, chaque fois que la Mauritanie est présente, chaque fois que cette diplomatie dynamique de la Mauritanie est là, sur le plan international, avec des résultats palpables, des résultats clairs, dans le cadre de la liberté de presse, dans le cadre de la liberté d'opinion, dans le cadre de la liberté de, de, de, de, de, de, de politique, aujourd'hui, on n'a aucun prisonnier politique au niveau de ces pays. Donc, ça, je peux considérer que ce qui manque actuellement, c'est un véritable problème de communication. C'est un véritable problème de communication puisque nous avons de la matière. Nous avons quelque chose de palpable avec quoi nous pouvons faire une excellente communication, que ce soit ce que nous demandons au niveau du commissariat des droits de, droit de l'homme, mm -hmm. puisqu'ils ont eu la volonté d'un chef d'État, la volonté d'un Premier ministre présent sur mm -hmm. l'ensemble des dossiers des droits de, de, droit de l'homme, mm -hmm. qui, qui n'a jamais refusé euh, à ce qu'une une mission ou une participation de la Mauritanie à l'extérieur, mm -hmm. que ce soit la situation, le Premier ministre a toujours, validé la présence, la participation de la Mauritanie, sur, là, au niveau de, de tous les forums des euh, droits de, de, droit de l'homme, que ce soit au niveau de la africaine, que ce soit au niveau, au niveau onusien ou que ce soit au niveau même des États-Unis, où souvent, il y a eu des missions aux États-Unis qui ont été effectuées et qui ont été largement saliées par le département d'État américain. Mm -hmm. Donc, nous avons quelque chose à dire, nous avons quelque chose à défendre et nous devons continuer en ce sens. C'est là ce qui est demandé aujourd'hui et c'est ce que nous devons faire, et d'être fiers mm -hmm. de défendre ce régime. Ce mm -hmm. qui est grave, il y a certains qui mettent un pas en avant et un pas en arrière. Ça, c'est grave. Moi, quand j'ai la certitude, j'ai la volonté, j'ai de la matière devant moi. Pour défendre le régime de Mohamed el, -el je le fais avec fierté. Puisque j'ai de la matière, j'ai quelque chose de palpable. Aujourd'hui, la question de l'esclavage n'est plus un, un, un sujet tabou. Le, le, le, le, le passif humanitaire... Nous l'avons discuté, c'est nos, nos frères, c'est nos sœurs, c'est des citoyens mauritaniens qui ont subi à un moment donné un tort, une situation. Mais le ce régime qui est venu dire, venez, on va régler cette situation, vous êtes des citoyens mauritaniens, vous avez le droit de vivre, vous avez le droit d'habiter, vous avez le droit d'avoir vos boulots, de reprendre votre travail, c'est ce pouvoir qui l'a fait. Un autre pouvoir ne l'avait pas fait, or que ce que j'ai dit, je, je l'ai dit dès le début, qu'il y a eu des organisations ici, dans un pays proche, mm -hmm. dans un pays voisin que je ne voulais pas dire, qui défendaient une situation à l'époque que nous avons tous ces dossiers. Mm -hmm. Mais l'essentiel pour nous aujourd'hui, mm -hmm. c'est que nous avons quelques, des avancées notoires en matière de droits de, droit de l'homme qui sont saluées par la communauté internationale. Mm -hmm. Nous avons quelque chose à, à dire aux organisations extrémistes qui sont là venez! Discuter en Mauritanie, si vous allez accompagner ces anciens esclaves qui, qui sont fiers de l'être et qui sont là en Mauritanie, pas l'éradication des séquelles de l'esclavage, vous avez toutes euh, les le, le possibilités de le faire, mm -hmm. vous allez accompagner les le, le, le différents départements ministériels qui s'occupent de la question, mm -hmm. où, donc la volonté de, de l'État est là, le, le, le projet multiple pour l'émancipation de ces couches déshéritées est, euh, est, est là, mm -hmm. donc c'est ça si vous allez aider des gens, mais aider les gens sur des tribunes de l'extérieur pour avoir une médaille, mm -hmm. pour être décoré par tel ou tel, je pense que ce n'est pas ce qui, va, ce qui réglera la question de ce de l'esclavage en Mauritanie. Ce n'est pas ce qui réglera la, le passif humanitaire en Mauritanie. Ce qui doit régler ces questions que eux, ils considèrent aujourd'hui une question cruciale et nous, nous considérons des questions normales puisque des solutions ont été trouvées et la volonté est là, mm -hmm. c'est de venir en Mauritanie, accompagner le pouvoir public dans ce qui est et là, ce qui, est, ce qui devrait être fait. Et c'est pour moi la... De... Merci. <rire> Merci. Euh, il, a fait, Merci. Euh, il a fait allusion au lobbying mené par euh, des, certaines ONG. Euh, mmh. euh, à l'étranger euh, euh, qu'est-ce que vous faites euh, contre cela au niveau du commissariat <coughs> je voulais d'abord euh, dans un premier temps euh, évoquer un peu le, le projet loi sur le genre mmh. donc, qui certainement vira bientôt le jour mmh. c'est également, également la volonté hautement manifeste du chef de l'état mmh. qui est encore là je voulais également évoquer euh, que savez, nous ce que nous attendons en tant qu'état des organisations de droits de l'homme c'est de reconnaître quand le pouvoir fait des choses, mm -hmm. des réalisations. Mm -hmm. Mais quand le pouvoir réalise, vous ne, reconnaissez pas, vous ne reconnaissez pas ça, nous considérons que vous êtes extrémiste. Mm -hmm. <rire> c'est fondamentalement ça. Mm -hmm. Donc, c'est ça qui fait que certaines organisations ne veulent pas reconnaître les avancées de ce pays-là, surtout sur le terrain des droits de l'homme. Mm -hmm. Et euh, je voulais dire également que la feuille de route, mm -hmm. avec euh, l'ensemble des caravanes qui ont été organisées sur toute l'étendue du territoire national, a permis en tout cas de toucher le dernier citoyen mauritanien pour lui faire comprendre la situation telle qu'elle est en matière de droits de l'homme. Mm -hmm. C'est extrêmement important. Mm -hmm. euh, ce que nous voulons, c'est que chaque citoyen mauritanien soit sensibilisé sur la question des droits de l'homme. C'est la, la, la raison pour laquelle, d'ailleurs, les coordinations, les coordinations régionales ont été mises en place mm -hmm. pour être beaucoup plus proches des populations. Mm -hmm. Donc ça, c'est extrêmement important. Je voulais également euh, donner l'information que euh, rien ne nous obligeait d'abriter le haut commissariat des, des Nations Unies en matière de loi de loi. Mm -hmm. Il y a des pays limitrophes qui n'ont pas de siège mm -hmm. du haut commissariat des Nations Unies pour le droit de loi. Mm -hmm. Mais si l'État mauritanien l'a fait, mm -hmm. c'est parce qu'il considère que ça va de pair avec sa volonté politique. Mmh. Mmh. Donc, ça également, il faudrait que ça soit très clair. Mmh. Je pense que l'exécution de la feuille de route, sous, euh, avec euh, toute l'attention requise du Premier ministre Yahya al mmh. sous la clairvoyance de son Excellence Mohamed al-Abdelaziz, a permis aujourd'hui euh, d'amener les partenaires internationaux à donner le satisfait, surtout sur ce dossier-là, que des avancées palpables ont été faites. Et maintenant, mm -hmm. l'État n'a jamais dit qu'il n'y a pas de problème dans ce pays-là. Hein mm -hmm. <rire> Il faut que ça soit très clair. Mm -hmm, L'État n'a jamais dit qu'il n'y a pas de problème. Mm -hmm. Mais l'État a toujours demandé mm -hmm. la collaboration de tous les fils de ce pays pour que nous puissions ensemble trouver les meilleures solutions nationales qui permettent de pouvoir trouver des solutions à ça. Mm -hmm. Je voulais également évoquer le dernier sujet. C'est, Vous savez, nombreux, ce sont nos citoyens, nos, ce sont nos compatriotes aujourd'hui qui ont été admis dans certaines institutions spécialisées mm -hmm. du système des Nations Unies. Mm -hmm. Nous en avons aujourd'hui vraiment euh, des compatriotes qui sont au sein de, cette, de, ces, de ces structures spécialisées, qui rabattent un travail extrêmement important, qui permet en tout cas de pouvoir que la Mauritanie s'installe petit à petit sur l'échiquier international. Mm -hmm. Alors, euh, pour revenir un peu à votre question maintenant, mm -hmm. sur le, le, le, le, le commissariat, je pense que vous avez dit, Qu'est-ce que le commissariat a fait par rapport ah, oui, au lobbying ah, mené par euh, certaines ONG Oui, oui. Nous sommes au courant depuis d'ailleurs très longtemps mm -hmm. qu'il y a certaines organisations euh, des droits de l'homme au niveau de la sous-région, mais au niveau continental également, et pour ne pas dire au niveau international, mm -hmm. qu'il y a des organisations mal intentionnées. Mm -hmm. Et qui, d'ailleurs, il y a certains autres États qui sont derrière ces organisations-là. Mm -hmm qui veulent contribuer à la déstabilisation du pays. Mm -hmm. Ça, c'est clair. Nous avons ça en loupe. Et nous ne voulons pas, en tant qu'État, nous n'avons jamais accepté ce qu'on appelle les dictats. Mm -hmm. Encore moins la soumission. Mm -hmm. Si certains pensent que ce qui s'est passé avec l'état de gamins peut se produire en Mauritanie, c'est qu'ils se trompent franchement d'objectif. Et nous comprenons que certains utilisent effectivement aujourd'hui la tribune des droits de l'homme comme étant un tremplin sur mmh. un tremplin pour pouvoir accéder à des mmh. fonctions politiques.. Mmh. Voilà. Et malheureusement, nous sommes aujourd'hui en droit de constater qu'aujourd'hui, on mélange politique et droits de l'homme. Mmh. On ne sait plus finalement de quoi est fait aujourd'hui la situation en matière de droits de l'homme. Mm -hmm. Ceux qui prétendent vouloir défendre les droits de l'homme mm -hmm. euh, le font également politiquement. Et nous, en, nous sommes au courant que ces organisations sont en train de, de, de, de, de, de, de se créer un réseau mm -hmm. continental et qui vont essayer de trouver d'autres tribunes pour diaboliser la Mauritanie pour amener l'opinion nationale internationale à se focaliser carrément sur la mauritanie pour dire, voilà, que le régime actuel, c'est un régime dictateur. C'est un régime qui ne respecte pas les droits de l'homme. C'est un régime qui... Mais tout le monde sait aujourd'hui, ce sont les partenaires eux-mêmes qui, qui, qui, qui, qui décident de satisfaire au niveau international de la situation des droits de l'homme. Donc nous, nous sommes honorés, en tout cas par nos partenaires, à chaque fois que nous avons la visite des rapporteurs, mm -hmm. à chaque fois que nous avons la visite des... Nous les, nous les, nous les amenons à comprendre. Maintenant, il y a une chose que nous voulons éclairer. Mm -hmm. C'est extrêmement important. Nous voulons demander aux organisations internationales qui se sont, sont déjà liguées contre mm -hmm. le pays, mm -hmm. nous les invitons à venir faire leur propre investigation sur les sujets qu'ils supposent pouvoir être des sujets qui fâchent. Mm -hmm. C'est clair. Nous pensons qu'une organisation qui se fait crédible mm -hmm. doit être à même de pouvoir mener ses propres investigations sur le terrain mm -hmm. pour éviter de se faire rapporter des informations. Mm -hmm. Et sur la base de certaines informations, nous sommes au courant que euh, des organisations comme Urgence africaine, des organisations comme Amnesty International, pour ne pas citer, effectivement je, je, je me réserve d'ailleurs le droit d'en parler comme ça, mm -hmm. mais c'est juste pour répondre à la question, pour dire franchement qu'il y a des organisations qui ont la dent contre la moitié. Mm -hmm le temps. Mmh, mmh. Mmh. Oui, par rapport, euh, euh, par rapport euh, aux recommandations contenues dans la feuille de route adoptée le 6 mars 2014 par le gouvernement mmh. mauritanien contre, euh, concernant leur mise en œuvre ah. euh, qu'est-ce que selon vous manque pour... Euh... Euh, très bien, merci beaucoup Cherna, donc c'est bon de... Finalement, Et si vous avez, me avez là, quelque chose par à ajouter par rapport aux organisations euh, qui sont en train euh, de salir l'image Oui, Très bien, donc euh, j'ai bien entendu. Donc, euh, euh, moi, je pense que c'est mon opinion propre. Mm -hmm. euh, je suis contre tout extrémisme, mm -hmm. que ce soit des organisations de la société civile, si que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans le simple citoyen. Mm -hmm. Juste, nous sommes contre l'extrémisme. Et je peux dire encore, je pense que ce n'est pas, mmh. mmh. pas le rôle de la société civile du tout d'être extrémiste. Et ce n'est pas le rôle de la société civile du tout d'avoir un amalgame entre les droits humains mmh. et la politique. Mmh. Réellement, la politique est une mission noble. Il faut être un politicien. Mmh. Mmh. Il faut venir en tant que citoyen. Le pays est ouvert. Il y a la constitution, il y a la liberté. Et venir créer son propre parti, ça, c'est rien du tout. Venez militer dans un parti politique, être contre un gouvernement. Et moi, je pense qu'être contre un gouvernement, on ne doit pas mélanger entre le détail et ses intérêts. Mm -hmm. Ton pays et un gouvernement que toi, en mm -hmm. tant que politicien, tu, tu, tu veux sa place. Donc, je veux, je veux parler ouvertement. Si, mm -hmm. si je parle ouvertement, sans tabou, ça me permet de m'exprimer euh, davantage. Mm -hmm. Et, il ne faut jamais différencier. Et, il ne faut, il faut jamais avoir juste un mm -hmm. Il faut différencier. Mm -hmm. Ou je suis un politicien, ou je suis un défenseur du droit de l'homme. Mm -hmm. Si je suis réellement un défenseur du droit de l'homme, il n'y a pas question d'extrémisme Il faut être objectif. Dans... Il faut être objectif. Il ne faut pas protéger. L'État n'a pas besoin d'être protégé. Parce qu'il faut le savoir que l'État est souverain. L'État est fort. Tout État est fort, il est souverain. Mm -hmm. Et rien n'oblige un État de faire. Parce que, si vous voyez, aux Nations Unies, on dit on encourage l'État de faire, mm -hmm. on recommande à l'État parti. Bon, on dit jamais, on oblige, mm -hmm. Parce qu'on ne peut pas obliger un État quand même. Mm -hmm. Parce que lui, il est souverain, il est fort. Mm -hmm. Donc l'État n'a pas besoin que tu le protèges. Mais il n'a pas besoin quand même que tu dises quelque chose de faux. Le faux, c'est un faux. Le mot faux, c'est difficile. Et ça ne doit pas être quand même l'objectif d'une organisation qui se veut sérieuse ou une organisation dont les personnes sont des citoyens et qui veulent réellement protéger les droits humains. Je pense que ça, soyons d'accord là-dessus, nous sommes d'accord là-dessus. C'est vrai que l'international est une tribune pour les organisations. Parce que nous, maintenant, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, nous cherchons toujours des tribunes. Mm -hmm. Parce que nous pensons que nous voulons faire passer nos messages. Mm -hmm. Et les canaux donc, sont divers. Mm -hmm. Les Nations Unies est un canal qui te permet, au moins si tu dis ton message, mm -hmm. et ce message-là peut être une recommandation pour l'État. Mais mm -hmm. on ne l'oblige pas, mais on lui recommande. Mm -hmm. on lui recommande. Et je pense que ça, cette tribune... Euh, à mon avis, il faut l'utiliser de façon franche, mmh. très franc. Venir, mmh. faire des déclarations. Les fausses déclarations, comme, comme l'a dit m m m notre... M. Rossin, il y a ici il y a tous les canaux. Mmh. Les Nations Unies connaissent la Mauritanie plus que nous-mêmes en tant qu'organisation. Mmh. Très bien. Parce qu'ils ont des représentants ici. Ils connaissent la Mauritanie. ils connaissent ce qui existe, ils connaissent les avancées, ils connaissent ce qui est vrai, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Donc, nous n'avons pas besoin de leur dire ce qui est faux. Mm -hmm. Parce que premièrement, on va se décrédibiliser et ils ne vont pas l'accepter, parce qu'ils connaissent plus que nous. Mm -hmm. Moi, je pense que dans ce cas, ces organisations, s'il y a des organisations pareilles, bon, moi, je ne peux mettre la responsabilité mm -hmm. sur aucune organisation, mais s'il en existe, ils doivent se rectifier eux-mêmes. Mm -hmm si je fais un pouvoir, je viens. La politique, elle est ouverte, je fais créer un parti politique. Mm -hmm. J'ai mes militants, mm -hmm. donc je sensibilise et c'est dans la Mauritanie que tu peux avoir ce que tu cherches. Mm -hmm. Ce n'est pas en dehors de la Mauritanie. Bon, ça, c ça serait plutôt une fatigue que d'avoir... Mm -hmm. Mais, encore, il faut savoir que nous, en tant qu'organisation, il faut différencier encore entre nous et les gens qui font la politique. Moi, je ne viens pas euh, défendre régime. Jamais. Pour moi, s'il y a un président mauritanien, ce sont des mauritaniens qui ont voté pour lui. Il est président, je le respecte. Il a des politiques. Ce qu'il a fait de bien, il faut le reconnaître, ce qui reste, il faut faire une critique objective pour que ça puisse s'améliorer. Et il faut accompagner. Il faut accompagner, comme l'a dit Il faut encore, encore accompagner la volonté. S'il y a une volonté, il faut que, nous, que la société civile vienne, puisque le rôle de la société civile, c'est d'appuyer les programmes. Mm -hmm. Nous venons en appui à tel ou tel programme, mais nous ne venons pas avec nos propres programmes. On vient s'inscrire dans les priorités du pays, mais nous ne devons pas venir s'inscrire dans nos propres pr priorités, dans nos têtes. Je pense que ça, c'est plutôt, c'est une maladie mentale mm -hmm. à traiter, plutôt que de, de réellement d'avoir. Mm -hmm. Je pense que le sens que nous cherchons, les résultats que nous cherchons, et la promotion des droits de l'homme, le respect des droits de l'homme dans notre pays, mmh. nous devons dénoncer. Sans complaisance. Nous dénonçons les faits. Il faut documenter, il faut argumenter, il faut plaider. Mmh. Plaider vers qui Ce n'est pas, pas ailleurs qu'on plaide. Mmh. Plaider vers le gouvernement. Mmh. Mais là aussi, je sais que le gouvernement il a des, des oreilles sourdes. Je sais qu'il y a un canal qui me permet de faire passer mon message. Mmh. Je pense que ça, c'est des éléments que nous-mêmes, nous devons savoir en oui. tant que société civile et en tant que défenseur de droits de, de, de, de, de, de, droit de l'homme. Et moi, c'est ça mon opinion. Et je pense que c'est ce qui, est quand même, peut être, peut être réaliste. Merci. Tout à fait. Donc, Tout à fait. Euh, monsieur Youssef, si vous avez. Parce qu'on me signale qu'il qu ne reste pas, pas beaucoup de temps. Il a beaucoup parlé, lui. Jusqu'à présent, on n'a pas. je rappelle qu'il est le directeur du centre d'accueil ah, et de l'insertion enfin. sociale des enfants en conflit avec euh, la loi. On n'a même pas parlé de son centre. Euh, donc, euh, avant d'aborder de, de le sujet du centre d'accueil et de l'insertion, mm -hmm. je voudrais dire euh, euh, aux organisations extrémistes euh, euh, et les acolytes qui ont cherché et ternir l'image mm -hmm. de la Mauritanie. La meilleure réponse que je pourrais leur donner aujourd'hui, c'est euh, un sujet qu'a qu évoqué tout à l'heure M. Dieng, mm -hmm. c'est qu'ils n'ont qu'à voir mm -hmm. comment s'est manifester <coughs> la crédibilité euh, du pays sur le plan international. Mm -hmm. et je leur donnerai un exemple simple. Mm -hmm. que il, il, à partir de cet exemple, ils doivent savoir qu'ils ne pourront pas tenir l'image de ces pays, comme a dit euh, Zainabou, le, les Nations Unies, mm -hmm. et, euh, les organisations interna internationales, qu'on estime la Mauritanie. Mm -hmm. Je voudrais dire que la campagne qui a été organisée, mm -hmm. qui a été menée à partir de la primature en ce qui concerne nos compatriotes, qui ont été cooptés dans le système des Nations Unies, je veux dire par la Haïmo de la Ramdan, puisque nous, à partir de, de maintenant, on va leur dire les choses comme telles qu'elles sont. Qu Puisqu'on ne va plus tourner autour du oui. pot. On leur dit Haïmoud Al-Ramdan, qui a été coopté au niveau du SPT, euh, oui. Yam Helhe, Mohamed, euh, Kuwaita Bamariam, euh, oui. Vergès. Oui. Ça, c'est des réalités sur le terrain. Tout à fait. Ça émane de quoi Ça émane de la crédibilité de la Mauritanie sur le plan international. Puisque ce n'est pas un pays ni deux ni trois qui vote pour ses citoyens. C'est un collège électoral composé de 60 à 70 états. Et si nous arrivons par rapport aux multiples candidatures qui ont été déposées avec nos compatriotes, à passer dans le cadre de ces comités qui, se, qui intéresse l'ensemble des pays, puisque leur, la présence d'un pays au niveau de ces mécanismes, il lui donne beaucoup d'audience et beaucoup de crédibilité sur le plan international. Ça veut dire que nous bénéficions d'une crédibilité internationale et respectée, un pays respecté qui avance sûrement mais tranquillement. En ce qui concerne le centre d'accueil et de ressources sociales des enfants en conflit avec la loi, ça veut dire pas. que c'est un centre qui a été eh, qui est l'émanation des organisations internationales, qui est une organisation qui s'appelle euh, Terre des Hommes d'Italie. Mm -hmm. C'est ce pour cela certains se posent la question. Quand ils me voient dans le cadre du droit de l'homme, quand ils me voient sur le plan hein, international, puisqu'ils ne savent pas que l'article 16 mm -hmm. du décret créant le centre d'accueil et d'insertion des enfants en conflit avec loi il lui offre l'attitude d'avoir des conventions avec des organisations, que ce soit des organisations de droits de l'homme, que ce soit des organisations du de développement, et en faisant des partenariats avec ce genre d'organisation. C'est pour cela que l'ensemble des rapporteurs qui ont visité la Mauritanie ont passé par ce centre, ont visité le centre d'accueil et de réinsertion. Mm -hmm. Le dernier, celui de la torture qui a été le haut, il a déclaré, mm -hmm. dans une réunion au commissariat des droits de, droit de l'homme à Nouakchott, j'ai visité un centre qui est un centre exemplaire, et je demanderai, Mmh. à la Mauritanie de multiplier ce genre de centres. Ça, c'est écrit noir tire blanc dans son rapport. Donc, certes, ce n'est pas ce qui a amène certaines organisations, où je suis la cible de certaines organisations. J'ai été la cible de ces organisations les deux dernières semaines. Mmh. Ils ont dit que j'ai participé à la restitution mmh. de, de la rapporteure spéciale en ce qui concerne les formes contemporaines de l'esclavage à Genève, mmh. le 13, le 14 septembre. Mmh. Ils ont dit que je suis revenu Tranquillement, ils ont dit que j'étais expulsé de Genève. L'homme euh, du pouvoir a été expulsé, donc un élément de moins, interdit sur le sol genevois. Qu'est-ce qui s'est passé Je suis revenu à Genève pour, le clôturer, pour clôturer, pour <rire> pour participer à la clôture de la 36e session mm -hmm. du 28-29. Quelqu'un qui a été expulsé le 14 au cours d'une session ne pourra pas participer ni venir. Au moment où la session est en cours, ça, il ignore la réglementation des organisations des ONG qui, réguent, qui régulent la présence des ONG sur le plan international, surtout au niveau du Haut Conseil des droits de, droit de l'homme. Donc, je suis reparti. J'ai participé à la clôture de la 36e session du Conseil des droits de, droit de l'homme à Genève et je suis revenu. C'est pour vous dire que ce qu'ils cherchent. Voilà une réalité. Voilà ce qui reflète la nature de ces organisations. Il raccolte des mensonges par-ci, par-là. Un respecté président de la République qui va dans les tribunes des Nations Unies, on dit qu'on ne lui a pas donné la parole. Une réponse du porte-parole du secrétaire général des Nations Unies un écrit vers un journal qui s'appelle Jeune Afrique, qui se dit mmh. un journal crédible, qui, qui écrit des calomnies de cette manière, dictée par un, un, sur la page d'un Facebook d'un représentant d'Iran en France qui s'appelle Diko et ça c'est pour vous dire que nous, nous sommes un pays crédible, un pays où nous, où nous imposons actuellement notre dictat, dictat du respect des droits de, droit de l'homme, des avancées d'un droit en matière de droits de l'homme et un respect international, grâce à un homme qui voit l'émancipation du citoyen mauritanien comme une, un miroir devant lui. Mm -hmm. Le contraire. Mais un, un homme qui est sûr, qui dirige bien son pays, aujourd'hui on est présent, mais la réponse que nous leur dirons, en tout cas, ils ne, décourage, ils ne décourageront pas les citoyens sincères qui croient à cette Mauritanie, mm -hmm. qui croient à ce régime d'aller en avance et de les défendre. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Nous continuerons nous continuons sur des passures en défendant notre pays, notre régime et nous n'avons qu'à la Mauritanie. On n'est pas parmi ceux qui peuvent aller à l'extérieur chercher des décorations ou chercher des indemnités par des organisations extrémistes, juives ou quoi que ce soit. Nous sommes des Mauritaniens et nous resterons des Mauritaniens et ce qui se passe au niveau de notre pays, c'est notre fierté. C'est notre fierté, c'est un président et son gouvernement qui mènent à bien aider et si, si n'est pas politique aider ah, les partis sûr. politiques sûr d'accompagner mm -hmm. le programme du président dans notre cher parti l'Union pour la République <rire> Merci. Oui, frère, voilà donc. L'intérêt de l'amour italien doit être au-dessus oui. de On bien. va donc, faire un ma... dernier tour. Oui, très bien. Je viens d'abord. Hein. Euh, euh, moi, un je, un moi je viens. Après, vous allez clôturer. Comme que vous êtes. Moi, je pense, à mon avis, comme le dernier mot que Cheikhna a dit l'intérêt de la Mauritanie est au-dessus de tout. Nous sommes des Mauritaniens, nous n'avons pas un autre pays qui n'est pas la Mauritanie. Nous ne sommes pas appelés en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme de dire des mensonges. Que ce soit pour protéger ni pour mentir. Je pense que ça, c'est des choses que nous devons, ça doit être notre objectif. Notre objectif. Moi, je ne parlerai d'aucune organisation de droits de l'homme. Parce que je, je les respecte tous, parce que je suis une organisation de défense des droits de l'homme. Ils ont leur intérêt, ils ont leur manière d'évoquer les choses, mais je pense que la chose quand même qui doit être nous unir tous, c'est que la Mauritanie, c'est notre Mauritanie. S'il y a quelque chose que nous pensons des violations des droits de l'homme qui existent, mm -hmm. nous devons le dire, le dénoncer, mm -hmm. mais quand même démontrer la véracité de ce qu'on est en train de dire. Mm -hmm. Ce n'est pas donner des, des, des, des, des messages, c'est possible de parler, de donner des messages. – donc, de faux messages. Mais ce qui est très difficile, c'est d'argumenter. Nous mmh. devons argumenter et montrer les violations. Mmh. Envie de quoi Envie de quoi De changer, mmh. d'aider la volonté politique dans notre pays, d'aider notre pays. Parce que notre pays, il faut le savoir, donc maintenant, on ne peut pas nuire et personne ne peut nuire qu'il y a des avancées notoires en matière de respect des droits de l'homme dans notre pays. Mais qu'il y a beaucoup de choses qui restent et que nous devons accompagner toute cette dynamique pour que nous puissions quand même respecter, pour que nous puissions être un pays exemplaire. Et jusqu'à présent, nous, nous sommes un pays, euh, bon, parmi les pays, euh, disons, donc, il y a les grandes puissances, Actuellement, qui ont toujours les problèmes de ou des droits de l'homme. Mm -hmm. Et les organisations parlent et ils dénoncent. Mais c'est réel et on ne peut jamais dire à une organisation de ne pas dénoncer des faits. Mm -hmm. Mais quand même, on ne veut pas que cette organisation ne reconnaisse pas les avancées. Et deuxièmement, et elle dit une dimension nous sommes contre et je pense que tout le monde est contre mm -hmm. et que cette organisation n'a pas d'avenir. Mm -hmm. Je pense que ça, c'est mon avis, quand même, que j'ai voulu... – Merci. Euh, euh... On va <rire> clôturer. – Voilà. Merci beaucoup, Charnan. Euh, je voulais ajouter trois éléments avant de passer à la clôture de cette émission ce soir. Mm -hmm. euh, le premier élément, c'est que le pouvoir en place a, a, a trouvé devant lui de grands déséquilibres socio-économiques et culturels, sur lesquels, aujourd'hui, profitent certaines organisations pour mettre en mal même les citoyens mauritaniens mmh. mmh. Ça, ça c'est clair. Mmh. Et euh, deuxième chose, c'est que euh, malgré notre situation telle qu'on la caractérise, telle qu'elle est, explosive, diront certains, mmh. aujourd'hui nous recevons la visite de certains pays qui viennent prendre des exemples sur nous dans certains domaines. Mmh. Particulièrement dans le domaine des droits, de droits humains. Mmh. Je voulais dire également que les relations entre la Mauritanie et les pays frontaliers sont des relations exemplaires, séculaires. Mm -hmm. Et qu'aucun qu groupement obscurantiste mal intentionné mm -hmm. il ne peut mettre en mal. Mm -hmm. Nos chefs d'État sont assez, euh, assez avertis mm -hmm. sur ça. Et je pense que euh, c'est extrêmement important que les gens se comprennent que euh, ces pays sont liés d'abord par l'histoire, la religion et mm -hmm. beaucoup de choses. Et que nos, nos chefs d'État comprennent effectivement qu'il y a plus la volonté de partager, de vivre, le comment vivre ensemble, mm -hmm. que d'écouter certaines organisations qui ont d'ailleurs des agendas politiques, mm -hmm. pas droits de l'homme. Mm -hmm. C'est extrêmement important de le savoir. Mm -hmm. Je voulais enfin remercier le commissaire Cher Touradou Abdelmarik, mm -hmm. euh, un homme qui a, qui a 17 ans d'expérience mm -hmm. en termes de droits de l'homme. Et c'est quelqu'un, aujourd'hui, qui dirige le commissariat avec euh, tact et stratégie, mm -hmm. c'est extrêmement important, sous la houlette, effectivement, du Premier ministre Yahya al mm -hmm. qui qui n'aménage aucun effort également à faciliter l'ensemble des missions du commissariat au delà mm -hmm. de l'Ouest. Mm -hmm. Et tout ceci sous la clairvoyance du chef de l'État, Mohamed Abdelaziz. Mm -hmm. Moi, je, je... je voudrais tout simplement dire mm -hmm. que les libertés publiques mm -hmm. sont reconnues, Mm -hmm. protégé par la Constitution, qui reconnaît à tous citoyens le droit d'association, mm -hmm. le droit d'aller mm -hmm. et venir, ainsi que le droit d'expression et le droit de manifestation. Donc, ces différentes libertés se traduisent par la création des associations non lucratives. Mm -hmm. Donc, je vais rappeler mm -hmm. aux citoyens qu'aujourd'hui. Les associations sont, sont actives dans le domaine social. Ce sont 3256 associations qui englobent en même temps les organisations de droits de l'homme. Le développement, c'est 854 associations et la santé, c'est 534 associations et l'environnement, c'est 250. Ça, je le dis par ma qualité, en dehors euh, des de, de, de titre que vous m'avez attribués, membre, du conseil, membre <rire> du conseil d'administration de la plateforme de la société civile oui. mauritanienne. Donc, nous pouvons s'allier saluer mm -hmm. cette initiative de la télévision nationale qui nous a donné ce soir cette opportunité mm -hmm. dans un contexte, j'ai dit, particulier mm -hmm. pour éclairer les citoyens mauritaniens, l'opinion nationale et l'opinion internationale sur la situation des droits de l'homme au niveau de notre pays sous l'égide du président de la République, Mohamedou Abdelaziz. Ah, sur ce... Oh. Juste c'est fini, juste une ah petite bon, minute. Très bien, donc je, moi je veux quand même faire un témoignage. Mmh. Peut-être j'ai je, je, hésité, hésité, mais il, faut, il le faut. J'ai constaté, parce que je n'aime pas, pas parler des personnes. J'aime mmh. toujours parler de l'intérieur, de de, de, de la Mauritanie, donc mmh. voilà, du pays, ben, je, ne peux pas, je ne veux pas parler des personnes. Mmh. Mais je sais quand même que j'ai constaté en tant qu'organisation de défense des droits de, droit de l'homme. Il y a une certaine ouverture au niveau du gouvernement, et surtout vers vers euh, Yahé, mm -hmm. ou le Il y a une certaine ouverture vers tout, tout, toutes les organisations de la société civile mm -hmm. qui veulent exposer des problèmes, mm -hmm. ou qui veulent poser des problèmes, ou qui veulent être écoutées. Mm -hmm. Et qu'à chaque fois, son message, et, il dit, nous voulons que vous faites votre travail, nous ne cherchons pas à être protégés. Mmh. Bon, nous sommes ouverts. Écrivez-nous ce que vous voulez et nous nous en allons. Je pense que ça c'est déjà, ça c'est déjà important. Ben c'est un témoignage puisque j'ai l'ai vécu, donc peut-être ça existe bien sûr. Donc c'est une volonté globale, sinon ça n'en pas mmh. être Donc je pense que j'ai tenu quand même à. Donc à euh, les... merci. Cela met fin à cette émission Zoom sur. Euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je remercie. Euh, mes invités, Mohamed Val et Youssef avec euh, sa triple casquette, dont je peux citer <rire> le directeur euh, du centre d'accueil et de l'insertion sociale des enfants en conflit avec la loi. Merci également à Mme Zeynabou Moussa, présidente de l'association mauritanienne pour la santé de la mère et de l'enfant. Merci également à Djeng Hussein, qui est conseiller du commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire. Merci donc comme je vous l'ai dit je vous retrouve la semaine prochaine c'est la fin de l'émission je remercie également l'équipe technique au revoir